Vous avez la parole. Just la rencontre pour la justice globale. Donc, euh, C'est un privilège et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce panel sur des solutions euh, qui ne peuvent continuer euh, avec la justice. Dont je vais vous présenter à nos trois euh, conférenciers euh, incroyables, Nimou qui est directeur du euh, groupe de euh, consultation. C'est un architecte, un poète, un écrivain. Il a un CV exceptionnel du travail euh, très important dans le monde environnemental. Un de ses livres euh, m'a inspiré à m'impliquer dans le euh, groupe environnemental. Donc, euh, c'est donc merci à toi. D'autres, nous, Raman il est fondateur de YouthNet pour uh, la justice du climat, qui veut uh, soulever la, la, la, la conscientisation au Bangladesh. Donc, il fait du travail uh, incroyable, et intéressant. Son travail a commencé uh, au Bangladesh. Il a uh, augmenté la conscientisation pour s'assurer que les solutions que nous. Uh, Essayons de, de, de mettre sur pied, euh, fonctionne bien. Donc, c'est un plaisir euh, de vous avoir avec non, Theresa Anderson, qui est la coordonnatrice euh, qui fait le travail euh, sur la terre, l'agriculture et coordonne le réseau euh, d'action. Et ActionAid fait du travail euh, important euh, sur le climat, donc, c'est bien que vous soyez ici. Et c'est. Euh, un plaisir de vous avoir tous ici pour lancer. Je vais commencer avec la question euh, du travail et le lien avec la justice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la justice? Et à quel point? De quelle façon c'est pertinent? Merci, Alex. Merci à 3.50 pour avoir cette rencontre euh, à un moment critique. C'est un honneur d'être ici. Et tout le monde qui fait partie de So, panel. Donc, merci pour session. la question et la planification de la session. s'arrive um, à temps. Uh, uh, pour ce qui est de votre question, qu'est-ce que ça veut dire um, que la justice climatique um, pour action Aid, I I action -aid all, je peux uh, répondre à deux volets. Uh, D'abord, lorsqu'on parle de la géopolitique, de la négociation climatique, c'est le monde dans lequel plusieurs membres de nous territoires Travail. Les corporations, les pays qui font un, la grande pollution et qui ont profité en fait de centenaires de colonialisme, d'exploitation, doivent accepter les responsabilités pour régler le problème que nous avons avec le climat et faire donc leur part pour les actions. Donc, les pays et les communautés qui ont fait le moins pour créer le problème ont la capacité la plus faible. Ils sont sur les euh, premières lignes du changement climatique. Ils font face à, euh, aux cyclones, les inondations. Euh, ces communautés doivent être appuyées pour euh, faire une transition aussi à un système plus vert. et, et et présentement, ils portent un fardeau injuste pour régler un problème qu'ils n'ont pas créé. Donc, ce point à savoir qui est responsable de créer euh, la crise climatique, cette question va au cœur de se battre pour ce qui est de la négociation. Donc, et ça, fait, ça, ça explique aussi euh, la, le, le blocage que, que nous avons et dans le contexte géopolitique. Um, like maintenant, uh, à quoi on les sure sure solutions Il faut aussi s'assurer que la justice sociale est au cœur de l'action uh, climatique. Donc, uh, uh, c'est uh, aller au-delà de faire des de euh, calculs du climat euh, l'impact euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur les, les arbres ou les, euh, les, euh, euh, les euh, euh, ours blancs, mais même sur les aime, ça veut dire que c'est important pour les gens. Donc, si nous mettons en place des politiques, des programmes, des projets, ça veut dire avoir une compréhension de ce que ces politiques font, comment elles vont affecter des gens sur le terrain. Donc, ça n'affecte pas... Est-ce que ça affecte les, la sécurité alimentaire, leur travail, l'accès à la terre? Est-ce que les euh, projets euh, euh, sont responsables pour ce qui est du genre? Est-ce que les politiques... Plusieurs programmes ne posent pas ces questions et c'est la raison pour laquelle il faut mettre la justice sociale au cœur de l'action. Une cause qui est importante aussi, lorsque vous considérez ces gens qui sont impliqués, euh, ils n'ont pas le droit à dire à savoir comment ces politiques sont, euh, sont présentées, est-ce qu'ils ont l'appui dont ils ont besoin pour faire ce saut ou est-ce qu'ils peuvent dire non euh, si ça va euh, faire du tort. Donc, c'est les questions qui nous aident à s'assurer que euh, l'action la, sur le climat euh, répond à la justice. Je travaille pour euh, la justice climatique. Nous croyons que nous ne pouvons pas avoir la justice climatique sans euh, justice sociale. Donc, les solutions sans la justice ne vont pas réussir. Euh, la capture du carbone, et faire la transition au gaz naturel, ça va garder des communautés pauvres. Si on veut vraiment avoir des solutions climatiques, il faut avoir une transition à l'énergie renouvelable. Les gouvernements doivent impliquer les gens dans le processus décisionnel. Après tout, ce sont les jeunes qui seront là demain, on ne se, se bat pas rien que pour l'avenir, mais pour le présent. Nous euh, travaillons avec les décideurs et les gouvernements nationaux et les communautés qui ont promis de faire des choses qu'ils ne font pas présentement. Et, et donc, leur, ils ont des mots vides. On ne peut pas euh, se laisser leurrer par des solutions fausses. Nous continuons. Ça affecte ceux qui ont contribué donc le moins aux problèmes réels. Nous n'avons plus de temps pour moi et euh, les gens au Bangladesh, c'est une réalité. La, la crise du climat, ça empire avec des cyclones des euh, inondations euh, remarquables et l'augmentation du, euh, du niveau de la mer. Donc, à chaque jour, même euh, donc, les euh, gens sont obligés de se déplacer des, des villes et leurs maisons sont détruites à cause de l'impact climatique. Donc, présentement, ça doit arrêter euh, la force de l'industrie. Euh, donc, appuyer l le, le développement de l'énergie euh, renouvelable. Donc, merci. Merci beaucoup. Vous avez vraiment euh, touché le point euh, cible. Le travail que je fais avec mes collègues essentiellement est tout à fait basé sur la justice, que ce soit le climat, que ce soit uh, ça touche uh, la nourriture ou même le partage uh, des connaissances. C'est basé sur la justice. Cela veut dire que lorsque nous arrivons au changement climatique, change, l'action sur le climat, il faut retourner aux éléments de base. D'où vient le problème Qui est responsable du problème Lorsque nous mettons le doigt sur le début du problème, et il faut trouver les solutions. Donc, si la solution To be out by the victims, by doit être résolu par les victimes, et ceux qui uh, souffrent l'impact. Cela uh, veut dire qu'il n'y a uh, pas so de justice. This Donc, this uh, nous allons et en et entendre parler plus uh, dans le cours de cette conversation. Donc, le système latéral est essayé de reconnaître ce and fait. And uh, uh, in the, in the Donc, uh, incorporer cette clause de responsabilité, d'imputabilité euh, dans <rire> Donc, les ententes. Donc Essentiellement, la euh, justice climatique veut dire qu'il faut décoloniser l'action climatique pour aller à la racine de la crise. On ne peut pas considérer le, ch le, clan, le changement climatique dans un silo euh, le, si on ne fait que compter le, le, le taux de CO2 dans l'atmosphère, c'est une chose, c'est une question économique, politique, il faut considérer toutes les injustices qui s'impliquent dans le problème. Ça veut dire aussi que de changer le, le, le, le, le travail, le sud global uh, fournit uh, les uh, matériaux uh, de uh, base uh, pour uh, être uh, utilisés uh, et être rejetés uh, comme uh, déchets uh, et uh, s'attendent. Uh, qu'ils vont faire le gros du travail de l'action climatique. Il faut reconnaître la justice, pas rien que pour les êtres humains, mais aussi mère nature. Donc, il y a des traditions qui affectent essentiellement à la nature, l'environnement. C'est une justice, non seulement justice pour les êtres humains, mais tous les êtres vivants. L'autre élément, élément clé où je suis vraiment euh, offensé, c'est lorsque les gens sont obligés, dans un esclavage euh, au carbone. En d'autres mots, vous voyez la nature, vous voyez un arbre comme étant euh, quelque chose pour absorber le carbone, et quelqu'un doit s'occuper de cet arbre, euh, même si, euh, euh, euh, si vous n'avez pas un sens de, de dignité, un sens de la vie. Donc, euh, il y a toutes sortes de notions qui touchent la justice. C'est une question de vie, de respect et de dignité. Merci. La euh, euh, euh, réponse nous aide, et ça aide à, à, à ouvrir cette question de, de, de, euh, du climat, de, de justice. Euh, ça a plusieurs volets. Il y a le, le côté économique, de, euh, le, le capital. Euh, pour l'industrie extractive, nous voyons aussi que les solutions doivent être radicales. Et la racine du mot radical, donc les causes, la racine du problème est réalisée. Le caractère systémique, au lieu de traiter de chacun des symptômes, essayer de traiter des symptômes. Euh, traite les symptômes euh, d'une façon isolée. Les solutions sont fausses. Donc, je voulais euh, aller dans, dans votre attente basée sur votre travail. Quelles sont les, les solutions? Pouvez-vous nous donner des exemples? Et si ce n'est pas vraiment une solution, euh, pourquoi est-ce que ça deviendrait donc une fausse justice? Oui, j'aime cela. Je, je crois que j'aurais à attendre longtemps pour entrer dans ceci. Voilà, on est dans le cœur, au cœur du, du budget. Il y a euh, plusieurs exemples de mon expérience basés sur ce que je viens de dire. Beaucoup de travail que je fais euh, pour ce qui est des questions de la euh, nourriture et la politique, basé aussi sur les... Euh, les pipelines qui euh, mettent du carbone dans l'atmosphère. Si on regarde ces deux domaines euh, qui sont très vastes, je vois des exemples de fausses solutions qui euh, bloquent euh, le, le, le, des vrais gestes posés. C'est le concept d'abord euh, d'agriculture euh, euh, qui respecte le climat. You know, Ma my, my really take, really take, position là-dessus, je ne veux pas entrer dans les aspects techniques. Lorsque les gens the parlent d'être sensés pour ce qui est du climat à tort ou à raison, les OGM, les organismes... Quand ça des gens, donc, généralement, on dit, ah, c'est une excellente idée. Déjà, je crois que la technologie peut résoudre toutes sortes de problèmes. Il y a de fausses solutions qui sont... Ça devient presque comme une religion. Mais pour qu'une culture puisse être, euh, fonctionner avec le climat, elle doit être, euh, et, et, ça doit être bah, intelligent pour ce qui est de l'écologie. Euh, la, la, la, la, vie vie la vie ne vient pas des laboratoires dans un, un édifice dans des étonnes, isolé. Donc, la vie vient de, de, de la nature. Donc la nature nous a, nous a donné des, un euh, a des plantes qui sont résilientes. Et l'on voit euh, ce qu'ils ont euh, qui peut leur aider à surmonter les uh, problèmes le, qui se rattachent au réchauffement, le réchauffement le climatique. Que, et on, on, on on neuro, les gens vont... Uh, so Donc, le, les défis uh, que uh, je uh, vois, uh, c'est de bâtir that sur cette notion que qu'il y ait une résilience climatique en Afrique, par exemple, où les pays euh, se font forcer pour accepter des lois qui ne considèrent pas euh, la sécurité de l'environnement, où, où on espère que quelqu'un va produire quelque chose qui euh, crée un problème. Nous voyons beaucoup de résistance pour les uh, gens qui veulent poser des gestes réels. Et cette action, c'est de garder les fossiles dans le sol. Ça ne demande pas de, de technologie, d'équipement ou des grandes conférences sur 20 ans. C'est de garder les euh, fossiles dans le sol. Donc, un, nous voyons, euh, où nous, nous l'avons vu dans la des endroits comme de la Costa Rica, Rica, Costa Rica, au Belize, de Belize de euh, de nous l'avons vu euh, dans Norvège qui se bat contre alors, la, la destruction, même l'exploration. Et même la, la, des, la destruction de, de, de l'environnement. De Donc, de les, les, les quatre solutions, les choses qu'ils ne qu considèrent pas, les pas le les début des pipelines, des oui, il y a des, des solutions qui ne, ne parlent que du carbone. carbone. Ce sont ce de fausses solutions. C'est ce que nous voyons dans une grande partie du travail que nous faisons. Vous avez mentionné les OGM. Et euh, le, le climat intelligent, des, des solutions à cet effet, nous euh, ciblons la, la pérennité. Donc, un autre, c'est euh, de faire la pollution. Euh, le Bangladesh est le premier pays qui a posé des gestes, euh, qui a un plan de, de changement climatique. Et nous avons plusieurs euh, plans et, des, et des, plusieurs politiques, et des, politiques au Bangladesh, de et, et aussi un plan Delta pour le, notre Delta. Donc, femmes politiques, l'intervention climatique, donc, sans la, la, la participation des gens de la communauté, d'une façon, une planification concertée, on arrive à des solutions qui sont fausses. Et le problème devient plus grand. Il y une solution plein sur le Delta. Il y a des experts de la Hollande. Donc, le Bangladesh est un pays différent. Donc, nous ne pouvons. Il faut pas donc, trouver des, des solutions uh, permanentes avec. Uh, uh, donc, il faut faire la promotion local, de local les connaissances locales, locales, les solutions locales. Local et si nous ne considérons pas l'expérience locale, nous allons créer plus de problèmes avec de fausses solutions climatiques. Et le Bangladesh a maintenant un fonds pour financer ceci, mais ça ne touche pas à l'infrastructure et au coût réel. Ils mettent de, de l'argent sur les parcs, mais ce ne sont pas les solutions ça prend plus d'appui pour la crise de l'eau potable au Bangladesh, et, et comment les fermiers s'ajustent, mais les solutions sont fausses, donc les projets de développement au Bangladesh, et ils ont, font des évaluations environnementales, mais ce n'est pas parfait, donc via des maigras projets, ça crée plus de problèmes que de solutions. Je crois qu'il y a un exemple plus spécifique euh, pour ce qui est de fausses solutions et c'est ce que nous voyons, cette théorie de net zéro annoncée par des gouvernements, des corporations, vous allez entendre le fait que des annonces gouvernementales du Royaume-Uni, du Canada, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède, qui annoncent des cibles net zéro. Les gens présument que c'est un bon signe de nous mettre sur la voie de répondre aux engagements de de, de Paris. Et les euh, grosses corporat corporations, Pointas, Shell BP, l'industrie euh, du euh, ciment, euh, même l'industrie euh, de, de l'acier qui veut aller à zéro émission en 2050, c'est célébré en particulier par le gouvernement du Royaume-Uni. Le COP26 comme étant un bon signe que nous sommes sur la route pour sauver la planète. On pourrait présumer que plus on a d'annonces, mieux ce sera pour ce qui est du climat. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que des cibles net-zéro pourraient sembler bonnes, mais en fait, elles sont essentiellement utilisées pour reporter des gestes urgents jusqu'à 2050. Donc, c'est un, un, un lavage au vert. Et, et certains de ces cibles s'appuient ça, ça sur des technologies imaginaires qui n'existent même pas. Donc, on est au tout début des, euh, des, des approches. Et parfois, ces cibles présument qu'il faudrait y avoir, il euh, faudrait planter euh, énormément d'arbres euh, dans le sud global. Lorsqu'on voit ces annonces de euh, cibles, zéro euh, carbone. Il faut regarder cette partie Est-ce que c'est vraiment une question d'arriver à zéro ou est-ce que c'est... Euh, ce lavage vert. Quelle quel est la grandeur de la grosseur de ce net? la façon que nous savons que les uh, corporations et les gouvernements doivent fonctionner ces cibles uh, uh, présument qu'on peut continuer à faire uh, continuer à faire de, de la pollution et qu'à un moment donné, à l'avenir. Et il y aura une solution pour euh, retirer le carbone de l'air, mais la plupart de ces cibles net zéro euh, s'appuient sur euh, le fait qu'on va planter des arbres et que des solutions de bioénergie de capture du carbone va euh, prendre reprendre le carbone de l'air après qu'elle a été émis, mais ces technologies de capture et d'entreposage de, du carbone, ça ne fonctionne ça ne probablement jamais euh, à grande Mais échelle et les millions de dollars dépensés, ça ne marche toujours pas. Donc, si on s'appuie sur la bioénergie de plantations d'arbres pour euh, sortir le carbone de l'air, euh, il va y avoir des euh, prises de, de terre dans, dans le sud. Ayant ces sables, euh, basé sur des systèmes de capture. Si ça réussit, c'est qu'on aurait des problèmes avec les terres qui seraient prises. Nous ne voulons pas légitimiser le colonialisme pour ce qui est des stratégies touchant le climat. Il n'y a pas suffisamment de terres sur le climat pour répondre à toutes les cibles gouvernementales et plusieurs de ces cibles sont basées euh, sur 2050, qui est trop peu, trop tard. Et c'est cette composante de ce grand réseau, cette déguise, euh, l'absence de gestes transformatifs. Donc, il y a divers estimés qui indiquent que nous ne. Euh, si nous ne réduisons pas les euh, gaz carboniques à la source, on ne pourrait pas avoir suffisamment d'arbres. Nous ne pourrions plus manger. Donc, en fait, ce sont des cibles très faibles. Qui sont sont annoncées dans la plupart des cas. Ça veut dire que nous allons probablement voir des euh, faillites euh, importantes pour ce qui est de, de, des cibles. Donc, dans les communautés du, du Sud, et qui font face aux plus grands impacts seraient uh, repoussés de leurs terres. Et comme nous l'avons vu, uh, pour ce qui est de, des terres requises pour les bio-fossiles, uh, uh, la déforestation uh, et des injustices incroyables. Et, et, et, et, et si ces gens qui doivent euh, résoudre des problèmes qu'ils n'ont pas créés. Si on veut protéger les terres, la sécurité alimentaire pour l'écosystème. Essentiellement, il faut voir de, que de vrais gestes soient posés dit, pour réduire l'émission, comme vous l'avez dit, Alex, les dans les dans les des transformations dans profondes dans les secteurs comme l'énergie, l'industrie, l'agriculture, et pour que les cibles euh, soient basées sur une transformation radicale. Merci pour ces réponses. Il semble qu'il y a une... on euh, s'appuie d'une façon problématique. Et on oh, vous a perdu pour un petit bout de temps. Vous euh, bien um, heureux de voir que tu es revenu. Et, et c'est pas rien que la, la technologie va nous sauver. Uh, Bill Gates, dans son grand livre, il parle de toutes ces technologies qui vont nous sauver. On peut investir, investir dans la recherche et le développement, mais il ignore les solutions que nous avons présentement. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples basés sur vos expériences et savoir qu'est-ce que c'est qu'une vraie solution et pourquoi la justice est clé? Et je crois que ceci va permettre à tout le monde de euh, se, se prononcer à savoir que, est, quel est un vrai calendrier et une vraie solution. Je peux certainement, euh, si vous voulez quelques minutes, euh, Um, Je vais commencer donc. Pour un commentaire kind of sur Bill Gates, Gates oui, il est en faveur de uh, uh, bio-ingénierie, uh, uh, ingénierie et uh, de uh, like, like refléter le soleil qui arriverait sur la Terre, mais <laughs> <laughs> tout donc pour uh, um, éviter des changements systémiques, mais pour parler de vraies solutions pour la justice. Une reprise ou une solution juste de quoi se relève. Pensons de ce que nous voulons euh, euh, voir. Quelles sont les cibles Quel sorte de plans devrait avoir euh, Quel geste faut-il avoir pour réduire les émissions à zéro réel et de limiter donc le réchauffement à 1,5 degré Donc il faudrait minimiser le montant total de de carbone que nous mettons dans euh, l'environnement et il faut le faire immédiatement d'une façon urgente et restructurer notre agriculture, l'énergie, le transport, l'hébergement, les systèmes économiques. Ça va être une transformation très grande. Il faut créer cette pression et ces exigences. Autrement, ça n'aura pas lieu pour réduire les émissions aussi près de zéro que possible et perdre le temps absorb Precieux. whatever emissions que nous avons pour résoudre les problèmes que nous ne pouvons pas arrêter. Il nous faut des cibles gouvernementales et corporatives, pas en 2050, mais ça doit être en 2025, 2030, et être ambitieux et que ça ne s'appuie pas sur des technologies qui changent le problème de côté. Donc, je vais vous expliquer un peu de quoi Salaire dans les systèmes alimentaires et je crois que peut s'appliquer à d'autres secteurs. Mais pour ce qui est de l'agriculture, l'IBCC a indiqué qu'il faut faire le changement de l'agri-commerce doit changer à des de changer de bétail à manger moins de viande. Donc, donc, euh, donc, ça, ça prend beaucoup d'émissions. Lorsque c'est ajouté au sol, ça cause, um, tue le biota dans soil, le sol et une uh, dégradation. Lorsqu'on utilise l'écologie environnementale, la fertilité, le carbone dans le sol augmente et ça emmagasine le carbone et l'eau peut euh, mieux fonctionner pour ce qui est problem, de les les des animaux problèmes. qui sont dans and des... Need for these and as well donc, as the produire egg. de la nourriture pour um, ces animaux, and uh, best, il faut uh, and meat and, um, and also consommer graver, uh, moins de, de, de viande et so uh, avoir plus de protéines végétales. Donc, uh, uh, il um, faut we were mieux utiliser nos... Uh, uh, si on faisait croître de la nourriture pour les êtres humains plutôt que pour les Animaux, ce serait mieux. Il faut avoir une transition euh, pour euh, des occasions économiques différentes. Il y a beaucoup de résistance à un changement auprès des, des, des, des fermiers. C'est une vie euh, difficile et ils se font forcer à sortir du modèle industriel d'agriculture. Ils peuvent être inquiétés euh, que des politiques simplistiques ne vont que rajouter un autre fardeau à des vies qui sont déjà très précaires, donc ils se sentent euh, défensifs, ils sont démonisés. Donc, ça prend des principes et il faut comprendre que ce n'est pas euh, à quoi on fait l'attraction, mais comment c'est fait. Donc, les processus, euh, non seulement les extraits, donc c'est créer l'espace pour les communautés qui... Euh, de, de, de cultivateurs ou des secteurs d'énergie pour participer dans, uh, ce, as well as pour façonner la transformation, pour que ça fonctionne pour eux et le, le climat et la nature. Donc, l'équité, ça doit toucher à, à, à, à, à l'équité et pas l'exacerber que ce soit la, la, la, la, la formation, ou, la protection sociale de nouveaux modèles qui sont pour yep, que les gens puissent vivre, au lieu de dire « Ah oui, là, you, nous allons s'attendre essentiellement, monsieur ou madame Fermier, de résoudre le problème sans vous tenez, recevoir les appuis. » Mais c'est bien fait, la transition juste peut permettre aux communautés de, de, de changement climatique à être des revendicateurs pour, pour un avenir plus juste. J'aimerais commencer en disant qu'une transition juste ou une reprise dont on parle. Oui. Ne, même oui. ce, ce oui. ne serait pas oui. juste si on allait d'un système destructif oui. à un autre. Il y a quelque chose que nous aimons, nous aimons l'énergie propre, l'énergie oui. renouvelable, mais si, alors, si pour créer cette technologie, on est encore une fois destructif. Ça euh, abîme l'environnement. Euh, il y a des problèmes avec cette euh, énergie renouvelable. Il faut faire attention là où on se dirige. Euh, donc, un euh, principe euh, de, de précaution, nous l'avons vu, là où de, de l'énergie verte était nécessaire, mais c'était fait au détriment des communautés on a saisi les terres et qui sont euh, aux limites de l'approvisionnement d'énergie. Je crois que les changements clés que nous devons voir euh, au niveau multilatéral, c'est une euh, fait d'un des euh, réductions euh, volontaires. Euh, les nations ne devraient pas euh, réduire leurs émissions comme elles le veulent. Les arrangements géopolitiques et les équations politiques dans le monde euh, font que les, les, les, ceux qui font la pollution vont continuer à faire la pollution à la source ou ils vont faire euh, ce dont on parlait, euh, une zéro, de telles solutions. Euh, les compagnies déclarent que d'ici 2050, ils seront à net zéro. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de, de, de, de faire de la pollution, émettre du carbone. Ils vont avoir euh, une solution imaginaire qui, présumément, absorbe l'équivalent du carbone qu'elles qu produisent. Euh, basé sur le euh, uh, calculus more ou l'arithmétique, mais la nature so, est beaucoup um, plus compliquée. Uh, kind of je crois que solution des solutions justes que je veux voir, uh, c'est uh, de uh, re re uh, changer. Uh, Il ne faut pas uh, voir les, les arbres uh, comme étant des uh, stocks uh, de carbone. Uh, plutôt pour les écosystèmes. Autrement, aussi bien utiliser Les, les, les êtres humains, on a beaucoup de carbone dans, dans nos corps euh, parce que là, on pourrait être des, des, des bassins pour absorber le, le, le carbone. Nous, les êtres humains, donc, euh, cela en fait ce serait une solution stupide. Nous voyons la question des océans aussi. Pour ce qui est du géogénie, euh, l'absorption du, du carbone par les, euh, les océans en euh, fertilisant les océans ou d'autres façons, mais cela pourrait augmenter le problème avec euh, l'océan euh, et euh, augmenter euh, le taux d'acidité dans l'océan et avoir un impact sur l'écosystème et créer des problèmes pour les êtres humains et les autres euh, Uh, course, êtres vivants uh, qui vivent dans l'océan, mais ça pourrait aussi... Uh, uh, uh, on parle de, de l'économie, uh, comme étant cette nouvelle or noire. Mais en fait, c'est un signal. La colonisation vient maintenant d'un autre niveau. On a saisi beaucoup de, de, de, de terres. Maintenant, on parle de saisir l'océan et, et gestion de l'irradiation solaire, mettre des miroirs dans, dans l'atmosphère, et ainsi de suite. C'est euh, des, des systèmes où on se bat euh, contre des, des systèmes imaginaires. Ce n'est pas nécessairement pratique pour nous, mais il faut être prêt à réduire notre consommation. Nous n'avons pas besoin de nouveaux modèles, de tout à chaque année. Et trouver des façons maintenant de, de déverser les déchets. Et parfois, certains de ces déchets euh, ne sont pas faciles à gérer. Les plastiques qui vont dans les océans, à ces produits plastiques. Euh, vont euh, durer plusieurs cycles de vie avant qu'ils soient dégradés. Il faut maintenant se passer dans une façon qui protège non seulement l'environnement, mais aussi euh, ce que les générations futures vont connaître. Donc, une solution simple pour réduire le problème climatique. Les, par exemple, le, il y a un grand pourcentage. On ne demande pas quel genre d'agriculture les gens, que ce soit mécanique. C'est des les, les plantations coloniales qui nourrissent les animaux et pas la nourriture euh, qui font leur euh, Travail, euh, près de la nature, ça rafraîchit euh, la, la planète. Donc, il ne faut pas euh, blâmer euh, sur des secteurs ou des gens qui s'impliquent dans l'action euh, climatique. Je crois que ce qu'il nous faut faire, ce qui doit être fait, en fait, c'est que les êtres humains soient plus humbles, écoutent la nature et acceptent que nous ne comprenons pas euh, la situation très complexe dans laquelle on se trouve et regarder à savoir comment on peut rebâtir, réparer ce qui est brisé et comment remplacer le système. Et revenir à s'occuper l'un de l'autre, euh, des autres êtres vivants et des écosystèmes, sachant que nous avons des écosystèmes à l'extérieur de notre corps et dans notre corps. Encore une fois, il faut écouter la nature, respecter le droit de la nature d'être comme elle est. Et dans tout cela... Il y a certaines choses, il euh, euh, faut s'assurer que euh, nous ayons un euh, système et euh, permanent et que tout ce, ce travail ne soit pas perdu. Merci à tous pour uh, discussions. Uh, ces discussions really incroyables. Now, je crois que ça démontre comment uh, de, pour, uh, uh, la justice uh, est au cœur pour résoudre l'air. Je vais je terminer avec uh, uh, une uh, citation uh, de Dr. Connor West qui dit que la, la justice, c'est um, de quoi l'amour a l'air au public. Um, public um, et je pense de quoi ça a l'air se battre pour la justice et la justice climatique. Il a dit que c'est basé sur l'amour de, de la planète, des écosystèmes, et qui nous allume et qui fait que on se bat pour des solutions réelles, non pas des, des solutions fausses, des, des solutions qui vont se résoudre la crise et aller à la racine des problèmes. J'espère que ceux qui sont se, joign, se joignent à nous vont voir ce que, de quoi ça a l'air, la, la justice. C'est quelque chose dans lequel il nous faut nous prononcer et là a vient la justice c'est pourquoi il nous faut se battre pour s'assurer que ce soit là dans notre plan d'action donc merci à tous de vous être joints à nous merci beaucoup à nos panélistes euh, remarquables pour cette discussion riche et euh, pleine de vie donc merci beaucoup just recovery gathering.